Je peux bouger mais là je suis en gros plan sur les insectes voilà c'est bon y aller. la cuvette jaune est un piège attractif visant les insectes volants ce piège permet d'appréhender l'état de santé de la parcelle par une estimation de la diversité des insectes présents pollinisateurs et prédateurs des syrphes, des coccinelles des araignées des chrysopes des héminoptères. Notez que certains ravageurs peuvent également être piégés, comme les Méliguettes, les charançons, les dorifores et les topins. La mise en place des cuvettes jaunes requiert un tuteur muni d'une butée et d'un liquide de conservation inodore. Ce liquide de conservation comprend un litre d'eau 350 g de sel et quelques gouttes de liquide vaisselle non parfumé. Le piège doit être absolument inodore. Il est très important que cette solution soit bien homogène. Pour des raisons pratiques, on pourra alors confectionner cette solution chez soi et l'amener sur le terrain en plusieurs bouteilles par exemple. Commencez par positionner le tuteur en prenant soin de le positionner le plus droit possible. Positionnez la butée sur le tuteur et placez-y la cuvette jaune. Au moment du semis, la cuvette est posée au sol. Au fil des semaines, elle sera remontée de manière à ce que son fond soit toujours situé à la limite supérieure du couvert. Remplissez la cuvette avec du liquide de conservation jusqu'à hauteur du trait.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 pour ne pas risquer que les insectes piégés ne viennent à se détériorer du fait d'un séjour prolongé dans le liquide de conservation. La fréquence des observations et la durée de la campagne varient d'un dispositif à un autre. Là encore, reportez-vous au guide oxymore pour construire votre plan de relevé en fonction des objectifs d'observation. Commencez par noter les conditions d'observation générales, date,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 d'une étiquette et d'un crayon de papier. Préférez le crayon de papier au stylo, car lui seul résiste à l'eau et à l'alcool. Si vous souhaitez identifier les insectes directement sur le terrain, faites-le directement dans la cuvette. Commencez par faire le tri des insectes qui vous intéressent en fonction de vos objectifs d'observation. Puis, en vous aidant des fiches Oxymore disponibles sur le site, effectuez votre identification. Si vous souhaitez identifier les insectes plus tard, il vous faut les récupérer et les conserver. A l'aide d'un tamis, prélevez la totalité des insectes de la cuvette et plongez-les dans du liquide de conservation ou de l'alcool à 70 degrés. L'alcool à 70 degrés permet de conserver les insectes plus longtemps, plusieurs semaines pour seulement quelques jours pour le liquide de conservation. Pensez à étiqueter votre peau avec les indications d'usage, le nom de la parcelle, le numéro du piège, la date. Et veillez à une fermeture hermétique pour éviter l'évaporation de l'alcool.